je pense que ça va être une bonne année pour vous, euh, on, on, on la détaillera hein, très bientôt, je vous donnerai vos, vos prévisions pour 2020, mais en tout cas là, ce mois d'octobre, avec le soleil dans votre signe, toutes vos qualités et vos défauts sont mises en avant, hein, donc vous allez être vous-même le plus possible jusqu'au 23, hein, euh, date à laquelle le soleil rentrera en Scorpion. Alors quelles sont vos qualités les balances? Ben vous les connaissez, hein, c'est vous êtes souvent quelqu'un d'assez doux, qui, qui n'aime pas les conflits, mais quand il faut, hein, euh, contrairement à ce qu'on pense, eh ben vous y allez franco hein, pour le... vous dites ce que vous avez à dire et vous pouvez même être assez violent hein, quand ça vous prend. Mais en général, bon, vous préférez le consensus, vous avez un sens de la justice extrêmement développé, hein? vous n'aimez pas du tout, du tout, du tout l'injustice, ça vous fait bondir, ça vous fait beaucoup de mal, et ce mois-ci en particulier, vous serez particulièrement attaché à la justice, l'équité, je ne dis pas l'égalité, que l'égalité, je ne suis pas sûr que ça existe vraiment, mais en tout cas, on peut tendre vers une équité, hein? ce n'est pas du tout la même chose. Et euh, bon, l'amour bien évidemment, c'est votre objet principal, hein? la balance, c'est elle est née amoureuse, elle vit en amoureuse, et euh, elle ne pense qu'à une chose, c'est à former en, un couple, à être, euh, à partager, parce que c'est vraiment votre truc, hein? c'est le partage. Or, bon, avec le soleil ce mois-ci, euh, bon, vous pourrez... Euh, je vous dis, vous pourrez être vous-même, donc vous pourrez partager. Il y a un moment, il y aura un ou deux jours où le soleil va être opposé, euh, ou va être en, en dissonance plutôt avec saturne, euh, et où certains d'entre vous seront frustrés sur le plan du partage. Mais bon, ça n'ira pas plus loin. hein. Et puis à partir du 23, donc le soleil passera dans votre deuxième secteur, celui de, de, dans le, en scorpion, et donc il sera question de matériel, hein, d'argent, d'acquisition, de, de rentrée d'argent ou de sortie. Bon, la plupart du temps, il s'agira, on en reparlera le mois prochain, d'une un, acquisition, d'un achat à faire. Hein. Mercure qui va gérer votre travail et votre vie quotidienne va se trouver tout le mois en Scorpion, à partir du 3. Hein. Mais bon, elle, euh, donc elle va vous parler d'argent hein, obligatoirement, il va être question... Vous allez réfléchir, hein, parce qu'avec Mercure c'est quand même la réflexion, la réflexion et l'échange. Donc vous allez réfléchir et vous allez parler d'argent, euh, que ce soit au bureau parce qu'il y aura une question de budget, Hein, qui va venir sur le tapis, euh, un petit peu brutalement d'ailleurs, parce que Mercure va s'opposer à Uranus, donc vous y attendrez peut-être pas hein, cette question de budget. Tout comme vous pouvez ne pas vous attendre à recevoir une facture à la maison à payer, alors que vous pensiez que bah, ça avait déjà été payé ou que vous n'aviez rien à payer, enfin bref, il peut y avoir une surprise, mais ça, ça va être vraiment très rapide, ça va être une journée, hein, euh, et euh, surtout, euh, peut-être plus pour le premier er décan que pour les autres. La plupart du temps, donc euh, tout le mois, hein, euh, Mercure va plutôt faire euh, des bons aspects, hein, elle va être en bon aspect avec Neptune, va être en bon aspect avec Pluton, euh, avec Saturne, enfin bref... Euh, donc euh, ce sera du, du sérieux, hein, du solide, ce que vous pourrez discuter, ce que vous pourrez acheter, euh, ou, ou l'argent que vous pourrez investir, parce qu'il peut être aussi question d'un investissement. Hein? Euh, alors c'est à mon avis plutôt investir dans vos affaires, hein? si vous avez un commerce par exemple, ou si vous avez un projet quelconque, une idée, alors peut-être il faudra trouver de l'argent, en emprunter, ou parler avec votre banquier, euh, euh, éventuellement euh, bon euh, trouver des fonds hein, pour un projet... Enfin bon, bref ce mercure sera positif parce que vous tomberez sur des gens euh, qui seront malins et qui auront des idées aussi et, et donc euh, vous pourrez mettre tout ça en commun, hein? période balance oblige, vous pourrez partager ces idées et arriver à trouver un consensus euh, vous tomberez d'accord à un moment ou à un autre sur ce que vous avez prévu de faire. En ce qui concerne vos amours, et donc c'est un des domaines les plus importants pour la balance, hein, on est bien d'accord, vos amours, vos affections, enfin tout ce qui concerne le sentiment. Et bien Vénus, et bah ma foi, euh, vous l'avez eu chez vous hein, le mois dernier, donc là maintenant euh, ben, prendre de l'avance et elle va être en scorpion. Bon, elle est pas géniale en scorpion, hein? elle est en chute ou en exil, je ne sais plus. En tout cas, elle est pas du tout dans son signe, elle est sous la dominance de Mars, donc elle est un petit peu offensive, agressive, elle peut être jalouse, elle peut être possessive. Alors maintenant, ce que je ne sais pas, c'est si ça vient de vous ou si ça vient de votre partenaire, ça je ne peux pas le savoir. Mais toujours est-il que potentiellement il peut y avoir une, pas deux, hein, une petite crise à affronter, surtout quand Vénus va être opposée à uranus, elle va être conjointe à mercure et opposée à uranus, là il y aura forcément une explication. Hein? Euh, et plutôt pour le premier décan que pour les autres, hein? c'est toujours euh, la même chose. Euh, en ce qui concerne le deuxième décan et même le troisième, euh, Vénus ne sera pas du tout euh, en mauvaise posture. Hein? Euh, elle fera des bons aspects, surtout avec Neptune, et là vous allez vous attendrir, vous allez... Il euh, euh, y a une sorte d'ouverture qui va se faire, et bon, il faudra faire attention parce que vous aurez tendance à dépenser un petit peu trop hein, sous cette conjoncture, à vous dire, oh bon, je m'en fiche, euh, hein, avec Neptune, on manque un petit peu de limite, euh, donc euh, Peut-être que vous dépenserez un petit peu trop et que euh, vous allez euh, vous poser des questions après en vous disant oh mince alors euh, là j'aurais peut-être pas dû euh, hein, acheter tant de trucs à tel endroit, j'aurais peut-être dû mieux répartir mon argent, mes dépenses, enfin bref, tout ça, ça va vous tourner dans la tête et puis euh, bon après... Euh, mais là je vous parle d'argent, c'est sûr que bon avec mercure et, et et Vénus en Scorpion, c'est difficile de parler d'autre chose que d'argent, euh, parce que même vos sentiments, il euh, y aura des questions d'intérêt qui vont s'en mêler, hein, donc euh, vous voyez, c'est un petit peu difficile de, de déterminer qu'est-ce qui va compter le plus. On termine avec Mars, votre planète de forme. Euh, je dis pas de santé, hein, je pense pas qu'elle gère votre santé, mais elle, elle gère votre vitalité et la façon dont vous l'exprimez. Elle gère aussi euh, bien entendu euh, euh, bon, comment... Euh, euh, le sport, hein, euh, comment vous faites travailler votre corps, comment vous le, vous, vous en occupez, euh, et accessoirement votre sensualité, votre libido. OR, Mars va se trouver dans votre signe hein, euh, euh, tout le mois, enfin à partir du 4. Donc euh, bon, il y a plusieurs interprétations, hein, euh, euh, autant sur le plan de la forme où vous pouvez être dans une forme exceptionnelle, avoir une énergie euh, à soulever les montagnes, hein, c'est possible si Mars était bien placé dans votre thème de naissance, ce sera ça, hein, vous aurez, euh, hein, c'est à peine si vous aurez envie de dormir tellement vous aurez de l'énergie. Mais bon après, selon les aspects que Mars faisait le jour de votre naissance, ça peut être tout à fait autre chose. Et ça peut même être le contraire, c'est-à-dire que vous pouvez tout d'un coup attraper un petit virus et avoir de la fièvre par exemple. Hein. Ou vous pouvez euh, aussi avoir une, une autre forme de fièvre, c'est-à-dire être impatient euh, de faire quelque chose et vous énervez parce que ça va pas assez vite. Hein? D'habitude vous êtes plutôt placide, calme, etc. Mais avec Mars dans votre signe, je suis désolée, il hein? y a euh, vraiment trop d'énergie qui arrive, donc il euh, bah, faut bien qu'elle se manifeste d'une manière ou d'une autre et elle peut se manifester à travers l'impatience. Elle peut aussi se manifester d'une certaine manière. Euh, en étant offensif, euh, je ne vais pas dire agressif parce que c'est pas dans votre nature, mais euh, vous pouvez être offensif en affaires et là, bon, ça va être une bonne chose, hein, parce que vous n'allez pas laisser les concurrents euh, hein, s'exprimer ou même à, euh, essayer de vous doubler. Donc euh, bon, le bilan sera-t-il positif, sera-t-il négatif? Après le 19 mars va être en dissonance avec Saturne, et là à mon avis ce sera pas très positif pour certains d'entre vous, puisque vous vous sentirez freiné, euh, obligé de, de, de rester, euh, de ne pas agir ou de ne pas bouger, ou de bon il y aura un, un sérieux frein, mais c'est pareil, ça va durer quelques jours et après hop, vous vous en débarrasserez.